Dans un environnement versatile, je dois rester à l'affût. J'ai choisi la dynamique prospective pour sortir du cadre et bénéficier d'un regard à 360 degrés. Je capte des signaux et je prends de la hauteur. Le collectif nourrit ma vision. En partageant des ressentis, des intuitions, des expériences, je vois le monde différemment. Des solutions émergent, comme autant de clés. Je m'en empare pour accélérer la transformation de mon entreprise. La dynamique prospective, c'est une anticipation collective qui nourrit la stratégie individuelle des décideurs industriels. Devenez acteur et co-constructeur de votre avenir.